d'ici euh, jeudi 26 décembre. Donc, soyez à l'affût. Euh, J'ai décidé de vous préparer une vidéo à part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 Votre huitième maison, une journée pas mal tranquille. Vous vous sentirez bien dans votre peau, bien que votre entourage pourrait se sentir inconfortable et pourrait être un peu dramatique, mais cela ne vous affecte même pas. Vous serez la personne qui motivera les autres et encore mieux, les prochaines journées seront encore meilleures. Je parle de mardi. Et mercredi, la lune sera dans le Sagittaire, votre neuvième maison, votre charme et votre beauté personnelle interne apportent la popularité et les succès sociaux dans les rencontres. Une spiritualité paisible et douce vous habite et vous voudriez sortir de votre zone de confort. Vous ressentez que des changements s'en viennent et votre optimisme durant cette période sera contagieux. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. Jeudi jeudi et vendredi, la lune sera dans le Capricorne, votre dixième maison, avec Chiron dans votre sienne Faisant un carré avec Jupiter dans cette même maison, dans la dixième maison, euh, vous pourriez soit faire face à des rébellions au travail ou bien être parmi les initiateurs des rébellions. Soyez attentifs et objectifs et ne laissez personne attraper quelque chose qu'il pourrait utiliser pour vous blâmer ou bien l'utiliser contre vous ou pour ruiner votre crédibilité. Ou réputation. Patientez, les prochaines journées seront plus paisibles. Je parle de samedi et dimanche, ainsi que lundi AM pour le Québec, et samedi et dimanche, ainsi que lundi pour l'Europe. La Lune sera dans votre onzième euh, maison, dans le Verseau. Vénus est là aussi, dans le Verseau, pour rajouter, euh, on fait euh, une belle harmonie à cette maison amicale qui correspond aux relations avec les amis, les collègues, votre salaire, vos, vos, vos activités, euh, vos activités de groupe, les projets collectifs. Euh, vous aurez cette envie d'être entouré par vos amis, les membres de votre famille. Vous aurez envie d'échanger et d'avoir du plaisir avec eux, les énergies entourant cette période sont très propices pour organiser des sorties ou des soirées et des réceptions. Profitez-en, de temps en temps vous pourriez avoir euh, par contre des réactions impulsives et des sautes d'humeur, mais rien de majeur. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers béliers. Je vous demande votre soutien de la chaîne, abonnez-vous, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Merci à l'avance, je vous aime beaucoup, à la prochaine.